Je m'appelle Hugo Tellier, j'ai 26 ans. Le patron du canot, l'Europe, c'est nous aussi. La voie traditionnelle, ça représente la tradition des marins pêcheurs qui allaient à la pêche, à la rame et à la voie à l'avant. On a fait un sport de compétition, mais en perpétuant une, une tradition. On navigue sur des cadeaux historiques. Pourquoi il y a une certaine fierté à naviguer des, sur des beaux bateaux en bois comme on a La voile traditionnelle, c'est quelque chose de fameux parce qu'il y en a pour tous les niveaux, donc on peut progresser et jamais s'ennuyer. Je que la voile traditionnelle est une pratique qui porte énormément de valeur. La première valeur, c'est l'entraide. Quand on est, c est, est en mer, donc euh, on est toujours vigilants les uns aux autres. C'est un bateau qui est très petit, mais qui a des très grandes voiles. Il faut savoir euh, travailler ensemble. Merci l'Europe. Les, les, YouTube, heures, les gens se tournent de plus en plus vers la mer en Guadeloupe. Alors la voie traditionnelle a un bel avenir devant elle.